Moi je suis pas vous de votre côté, mais moi là je suis un peu déçu de la, la caméra, quoi.